Coupé OK, c'est coupé On prend un break de 45 minutes. Bonjour, et bienvenue sur un plateau de tournage que j'aime affectueusement surnommer l'Aquarium. Ici, vivent toutes sortes de poissons que l'on appellera aujourd'hui des figurants. Le seul métier dans la vie où tu dois être quelqu'un d'autre que toi-même. J'espère. Hey! À quelle la célébrité, les filles? Ben, pour bientôt, j'espère. J'ai peut-être refait de faire mon look pour eux. Hmm. Pense que Rod va tourner avec nous cet après-midi? Ça? C'est un poisson rouge, l'espèce la plus naïve du plateau de tournage. Tout à l'heure, je parlais de métier, mais il faut comprendre que la plupart des figurants ne sont pas capables de payer leur loyer avec les contrats qu'ils obtiennent. Tiens, une autre espèce. Hey! Oh. T'étais pas allé toi? Euh, ouais! Ouais! Euh, mais mon, mon fly-out pour la fin de semaine, je suis vraiment là, juste pour des paniques. Mm. Ouais. Ouais. Mais, mais je retourne demain! Ça, c'est une vedette aux États-Unis, mais personne ne le sait, c'est ce qu'on appelle aussi un plancton, Il se croit en haut de la chaîne alimentaire, mais on sait très bien que, hop, ils vont se faire manger par un plus gros. Tiens, parlant de plus gros, voilà la pieuvre. Il y en a toujours une qui se prend pour la reine. De toute façon, ils veulent tous devenir la prochaine vedette, mais il n'y en a pas un qui a la bonne formule. Le secret pour être un grand acteur, c'est... rester soi-même. inquiétez vous pas. Je suis la seule personne ici qui l'a. c'est qui, lui? Hey! C'est ta première fois sur le set? J'imagine que t'es nouveau dans le domaine. Non. Disons que... Je suis un habitué. Toi, ça va être ton premier plateau? Monsieur Muren, sur le plateau 2, s'il vous plaît. רזע!